Antoine, elle a 27 ans, elle est solteirissime et elle est de pas à se caser. Oui, oui, oui. Qu'elle veut se si correspondre avec lui, elle va parler avec moi. Allez, c'est parti. Ça je mets pour... Euh, oui, pour, le son. pour le son. Il y a un son ici pour toi qui va sortir directement là. Et celui-là, après je veux... Je crois que je veux traduire avec lui. Je veux voir qu ce que ça donne, je ne suis pas sûre. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'étais sommes ici pour parler de la sécurité sociale française. C'est ça Antoine. Antoine il est là, c'est pas Antoine mon fils. C'est un copain. Un copain à mon fils Antoine. Donc tous les deux chama Antoine. Et a gente vai falar um pouquinho da história. Foi Antônio Ribeiro, lá de uma pessoa que me pediu pra para que a gente fale desse sujeito. E como eu não domino muito, então eu prefiro chamar um francês que sabe falar de <rire> desse sujeito. Donc, pour Antoine, tu peux te présenter. Alors, donc, je m'appelle Antoine, je, suis, bon, je travaille en mairie actuellement. Et euh, donc, Magnolla m'a demandé oui, donc, de vous parler un peu bah, du, de la sécurité sociale en France, et euh, donc comment ça fonctionne, et un peu son histoire. Donc, elle se chame Antoine, elle, tra elle travaille oui. dans une préfecture oui. qui est née. Et il est ici parce que, à mon pedido, mais est-ce que tu as fait des études Quels étaient tes études ce que tu as fait Donc, à euh, bah, l'université, bah, j'ai passé 7 ans à l'université, euh, j'ai fait euh, de l'histoire, de la géographie et un peu de droit. Et il passé 7 ans à faire des études de de géographie et un peu de droit. Donc, après, je dois avouer quand même que ce n'est pas ma grande spécialité. C'est déjà été social, mais euh, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Il dit que não é la spécialité d'elle, mais il va parler un petit peu, sem entrar nos détails. Et la question de, de Antônio <rire> foi savoir eh, comment se passe o ici aqui na França. Aqui, a não utilise esse mot um c'est un pouco pejoratif de falar de Assistencialismo, a gente vai falar mais de a ajuda social, né? Lezé sociais antônio Antoine pergunta hum, o que é o que é o assistencialismo aqui na França, é, existe desde quando que existe e o que pensam os franceses em geral? Então ele vai responder pra gente. Então, Antoine demanda... Il s'appelle Antoine aussi. Mm -hmm. D'accord. <rire> euh, qu'est-ce que c'est l'assistentialisme en France Ça existe depuis combien de temps Et qu'est-ce qu'ils pensent les Français Ça, c'est la question qu'ils... D'accord. Euh, alors, le... Donc, ce qu'on appelle la protection sociale en France, c'est... Alors, très développé depuis le milieu du XXe siècle, mais ça a trouvé ses origines bien, il y a bien bien longtemps. Puisque bon, si on prend ça pour monter pour les premières formes au Moyen Âge, avec notamment ce qu'on appelle les compagnons, donc qui notamment bâtissaient les cathédrales et qui avaient un système en fait entre eux de cotisations pour pouvoir assurer le financement cas d'accident ou de décès malheureusement de la personne qui travaillait pour pouvoir assurer son revenu ou celui de, de sa famille. Okay. Então, que eu traduz, porque a ajuda social ela existe depois do século XX, né? Mas começou mesmo na Idade Média, com o que a gente chama aqui os companheiros. Os companheiros eram aqueles que construíam as catedrais na França. E eles encontraram um sistema de mutualização. Eles arrecadavam dinheiro, colocavam numa caixa e depois distribuíam distribuía, se a família precisasse tu avais un problème de santé, un accident, de la vie. Et donc ce servait, et ça il faut le premier système d'aide sociale ici en France. commençait na idade média com os companheiros os constructeurs de cathédrales. Euh, donc ensuite euh, donc ça c'était vraiment les premières formes. Euh, ensuite euh, bon, il y a toujours dans les ancêtres la protection sociale, il y a Louis Colbert, donc, qui était ministre de Louis XIV avait mis en place aussi un système en gros de retraite pour les marins. Et également on avait à côté de ça, alors toujours bon, c'est pas institutionnalisé au niveau royal mais c'est toujours indépendant, ce sont toutes les corporations donc au niveau des métiers donc toujours sur le modèle des compagnons avec donc toujours un système d'aide à l'intérieur des branches de métiers Et toutes ces formes en fait sont disparues à la révolution française, pour être remplacé par des, euh, ce qu'on appelait des, euh, des sociétés de secours mutuels. Ok, elle dit que um, oficialement commençait com le no reinado de Louis XIV, avec un ministre ministro dele, se chama Colbert. Parce que Louis XIV est aquele rei que tava reinando na, na época da Revolução Française. Et antes da Revolução Française existia un système mais plus ou moins comparé avec les compagnons, et qui servait pour les marinheurs à l'époque. Et après la Révolution française, ils ont mis en action un autre système d'aide sociale. Et euh, donc après, oui, oui, oui. à partir de la Révolution, donc en 1835, donc une trentaine d'années après, euh, donc les sociétés de protection euh, donc ont été euh, officialisées, grosso modo, et ont euh, connu bon, un développement cellulité euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre de lois euh, qui ont, euh, du fait des nombreux scandales qui avaient avait autour euh, du, de la révolution industrielle et de la difficulté de la vie euh, à l'époque, qui ont euh, débouché donc, euh, pour euh, mettre en place une protection. Donc notamment, euh, entre 1893 et 1905, il y a eu des lois pour euh, mettre en place une assistance médicale, euh, une assistance sociale pour les enfants qui, qui pouvaient être abandonnés et également une assistance pour les vieillards qui étaient infirmes et qui n'avaient plus aucun revenu qui n'avaient pas vraiment de, de retraite euh, enfin de système de retraite généralisé euh, également euh, il y avait une loi pour mettre en place euh, donc euh, les, une loi sur les accidents du, tra du travail pour obliger en fait les employeurs à euh, financer euh, donc euh, la protection de, de leurs employés sei não, por me traduzir, isso vai complicado, Eu acho que eu vou fazer legenda. Ah. É como ele fala, super rápido, tem muitas informações que ele está dando. Eu tenho a impressão que eu vou mais fazer legenda do que traduzir. Mas, no em resumo, ele diz que depois da Revolução Francesa existiram vários sistemas de de ajuda para o pra o povo, né, francês, com a Revolução Francesa. E nessa época também não existia é, aposentadoria para os velhos, mas isso foi depois da, da Revolução, né? E começou todos esses sistemas de, de ajuda nessa época para pessoas idosas, para crianças e etc. Que a, a ajuda para a criança, a aposentadoria para as crianças acabou, eles fizeram, mas eles desistiram imediatamente. Je vais mieux traduire, laisser elle parler, et après... Donc ensuite, la protection sociale en France a été surtout institutionnalisée, donc, institutionnalisée euh, en 1945 à Libération, donc, avec des ordonnances notamment qui ont créé donc, tout le système euh, actuel, en tout cas la base du système actuel, donc, euh, pour, euh, donc, qui euh, en fait met en place hein, ce qu'on appelle le régime de sécurité sociale, donc, qui, euh, bon, ça, c'est en 45. En 45. Donc, euh, le, le régime actuel de la sécurité sociale, celle qu'on connaît aujourd'hui, donc ça a été instauré en 1945. Euh, Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, euh, alors après, euh, bon, même si le bon système est un peu compliqué quand même, parce qu'en fait, il euh, faut savoir qu'il y a trois grands modèles, en fait, de, de, sécure, de protection sociale dans le monde. Il y a le modèle libéral qu'on retrouve aux états unis donc qui est en gros, euh, débrouillez-vous, pour simplifier. Euh, ensuite, il y a le modèle euh, qu'on appelle donc, euh, bon, ça vient du nom d'un ministre euh, en 1942 qui avait écrit un rapport. Euh, donc là, c'est le système qu'on retrouve notamment dans les pays euh, Scandina, le scandinaves ou au Royaume-Uni. Donc en fait, là, c'est l'impôt qui paye euh, tout, euh, toute la protection sociale, grosso modo. Et le troisième modèle, c'est le, le modèle bismarckien, donc du nom du chancelier bismarck qui a, a dirigé l'Allemagne au, la, au 19e siècle. Donc là, par contre, c'est un système de, en gros, assurantiel. Donc, en gros, on, les travailleurs cotisent par branche pour pouvoir donc, se payer. Comme en ouais. France. Voilà, donc, ouais. et c'est le modèle qui est appliqué en France. Okay. Même si, euh, alors en France, donc, le modèle est Bismarck à la base, okay. mais il a été, en gros, euh, réformé pour tendre un peu vers le système de Beveridge. Okay. En fait, manière, il y a très peu de pays aujourd'hui qui n'ont pas un mélange de beverage. Je vais <rire> traduire ce qu'il dit, parce que c'est important. Il Ele dizia uma des questions de Antonio était... Foi justamente sobre isso fazer uma comparação com o Brasil. Eu não conheço como se passa no Brasil o sistema de ajuda de bolsa familiar. Da onde vem? Como é financiada essa bolsa familiar brasileira? E aqui ele está dizendo assim que existe no mundo três sistemas de três modelos de ajuda social, de segurança social no mundo, que é o liberal nos Estados Unidos, o segundo o sistema liberal, o o doceiro é o sistema bébridjiano não bev... sei pronunciar não. <risos> que é utilizado nos países escandinavos e que é o imposto que paga, você paga imposto e o imposto é traduzido nessa ajuda, nos Estados Unidos o sistema liberal é banda voou et ici en France, comme là, c'est le eh, système de Bismarck, un allemand qui a inventé ce système, qui, que chaque profession cotise une partie pour justement transformer en aide sociale. No Brasil, eu não sei se funciona assim. O engenheiro, por exemplo, uma parte do dinheiro dele vai para pagar essa ajuda social. O médico, uma parte do dinheiro dele vai pagar. Eu não sei como é que funciona a bolsa no Brasil. Da onde é que vem a, a fonte para fazer a bolsa de família no Brasil? Mas aqui na França, a gente utilizou esse, esse terceiro sistema, que é o de Bismarck, que cada profissão cotiza para pagar le Sécurité Social français. Par exemple, euh, il y a une différence entre le fonctionnaire et le privé. Dans la, publique, dans la fonction publique, on cotise, on va dire 10% de notre salaire euh, Ça dépend. Euh, en, fait, le, en fait, le régime de la sécurité sociale euh, en fait, s'applique surtout... Euh, en fait, il y a plusieurs branches. Enfin, plusieurs régimes, pas plusieurs branches, euh, il y a le régime qu'on appelle général qui s'applique pour les travailleurs en gros privés euh, donc, qui travaillent dans l'industrie et le commerce. Mmh. Il y a une autre, euh, jusqu'à récemment, il y avait tout ce qu'on appelait le régime social des indépendants, euh, donc qui en fait concerne ben, les commerçants, les chefs d'entreprise. Euh, qui lui donc, a été euh, bâti sous euh, cette année, parce qu'il fonctionnait très mal et a été intégré donc, dans le régime euh, donc, général donc, euh, précédent. Et il y a un troisième euh, régime, euh, c'est la MSA donc, la mutuelle sociale des agriculteurs, euh, donc, euh, qui euh, bon, couvre tout le reste. Et après on a donc, ce qu'on appelle aussi les régime spéciaux, euh, donc, qui concerne effectivement les fonctionnaires, euh, également les cheminots. Euh, et puis bon d'autres bon il y a un autre régime bon, qui est en train de disparaître, bah, c'est celui des mineurs vu qu'il n'y a plus de mine en France, ouais. ou quasiment plus. Et euh, également, euh, par exemple, bon alors euh, juste pour l'anecdote, euh, par exemple la Comédie française, donc euh, le, la troupe de théâtre euh, institutionnel euh, en France, euh, qui a son propre régime. Et puis par ouais. exemple aussi les parlementaires ont leur propre régime euh, spécial. D'accord Okay. Et euh, donc effectivement, euh, par exemple pour les fonctionnaires, euh, si on prend leur fiche de paye, ils ne cotisent pas à, au chômage. Par contre, ils cotisent euh, pour la maladie mmh. et la retraite. D'ailleurs, quand on regarde le pourcentage de cotisation, euh, le, la cotisation retraite pour le fonctionnaire est plus importante que pour euh, quelqu'un qui travaille en privé. J'ai pas compris, en fait. Le, de, de quoi qu elle... La, la cotisation, elle, elle est plus importante Ouais, en pourcentage, le... le euh, vu qu'en fait le fonctionnaire cotise plus proportionnellement pour ouais, la retraite ouais. que pour la personne qui travaille dans le privé d'accord parce que j'ai je, je pas accepté moins ça. Non, là, pour la retraite, retraite c'est plus. Oui, oui, oui. Par contre, effectivement, on ne cotise pas pour le chômage, hum. euh, vu que, euh, enfin, bon, je ne suis pas vie. fonctionnaire, mais euh, le, le fonctionnaire ne cotise pas pour euh, le chômage parce que euh, normalement, bon, il a l'emploi, on va dire, garanti. Et si jamais il est quand même licencié, hum. euh, donc euh, c'est dans des cas très très particuliers. Euh, dans ce cas-là, en fait, c'est l'institution qu'il employait qui euh, paye, en fait, en gros, son chômage. En résumé, il a dit qu'il existe plusieurs systèmes, plusieurs régimes qui cotisent pour ce système. Et il y a une différence eh, en relation aux fonctionnaires, aux privés, eh, aux artistes de théâtre, aux politiques, la classe politique. E, qual... ah, e agrícola, os, os, funcion... os trabalhadores agrícolas, né? Então, funciona tudo diferente. Eu vou falar do privado e do público, porque, por exemplo, o funcionário público ele cotiza menos do que o privado. Eu vou dar mais ou menos é 10% para o público, 9%, 10% para o funcionário público, e o funcionário privado é 21% ou 25% agora por cento. Né? Que ah, é 20, 21% de, de cotisation de notre fiche de, de pagamento. Quand nous recevons notre fiche de pagamento, le liquide a ja été retiré, les bénéfices ont été retirés. Et pour un, un, un fonctionnaire, c'est somente 10%. Et pour le privé, qui travaille dans le privé, c'est 21% qui est retiré de cette fiche de, de pagamento. Ouais. Euh, <rire> donc ensuite, alors, juste pour entrer un peu dans, dans les détails, euh, donc, en fait, il y a quand même, euh, comme je disais, donc il y a le régime général qui représente en gros 75% donc de, de la sécurité sociale en France, euh, qui est divisé en branches. Donc, en fait, euh, il y a la branche maladie et puis accident du travail. Donc, en fait, ça, ça, ça, ça date de 1967. Parce qu'avant, c'était une seule, en gros, il n'y avait qu'une seule caisse, grosso modo. Et euh, après, bah pour, euh, en gros, pour avoir une meilleure visibilité, euh, donc l'État dit bon bah ben, on va diviser en, en, en trois branches. Donc la branche maladie accident euh, du travail, euh, la branche euh, donc des allocations familiales, la branche famille, et euh, la branche vieillesse, donc, qui elle euh, s'occupe de, des retraites. Okay. Et par contre, il euh, n'y a pas de branche chômage. Parce qu'en fait, euh, dans la sécurité sociale, il y a à côté ce qu'on appelle euh, la, la protection sociale complémentaire. Donc, qui n'appartient pas, euh, enfin, pas à la sécurité sociale, mais euh, en fait est contrôlé par euh, les syndicats et les entreprises et qui a, en fait, a été rendu obligatoire par la loi. Donc ça concerne euh, la, le chômage et, euh, et aussi euh, les retraites complémentaires. Ok. Donc on va passer directement au droit, au type d'aide, qui... parce que sinon on va passer mmh. trop longtemps dans l'histoire. Donc, quel type on a les allocations familiales Parce que la question, c'est celle-là, la bourse familiale. Donc, quel type d'allocation familiale existe ici en France Et, et qui peut bénéficier de... Alors, pour la branche donc, des familles, donc, ça couvre en fait... Euh, tout un tas de types d'aides en fait, qui sont accordées par ce qu'on appelle la CAF, la Caisse des allocations familiales, donc qui, qui est au niveau départemental. Euh, elle est au-dessus au niveau national, il y a la caisse nationale donc, euh, des, des allocations familiales, donc la CNAF. Et euh, donc les aides, euh, elles sont très variées et ça dépend en fait selon, selon le nombre d'enfants, les ressources de la famille et euh, les cas particuliers. Donc par exemple, il y a des aides spéciales pour, euh, lui, par exemple, quand l'enfant est handicapé, euh, par exemple, donc, pour permettre aux parents de rester à la maison pour pouvoir s'en occuper. Il euh, y a euh, aussi toutes les aides au logement, euh, donc, pour permettre bon, de couvrir une partie du loyer euh, quand les ressources sont insuffisantes. Euh, et également, donc, tout ce qu'on appelle bon, les allocations familiales, euh, donc, qui là dépendent de nombre d'enfants. Euh, alors en métropole, euh, c'est à partir du deuxième enfant, et euh, pour, euh, dans les départements et régions d'outre-mer, là ça marche dès le premier enfant. Et en fait ça monte et le, ça devient euh, euh, le coût, euh, enfin le, le, la, la cave donne plus d'argent surtout à partir du troisième enfant. Euh, donc, et là d'ailleurs à ce moment-là, on c'est ce la famille nombreuse qui permet notamment par exemple d'avoir la carte famille nombreuse pour euh, voyager à la SNCF, euh, avec, avec des prix réduits euh, par exemple. D'accord. Donc, euh, je vais traduire après ça avec une légende, parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je vais déchirer ça là et après Donc après, euh, donc ça c'est bon, le système euh, général et puis après, il bon, y a des moments, euh, vous pouvez avoir des aides complémentaires qui sont accordées euh, par les départements ou par l'État. Euh, mais là, c'est dans, dans des cas un peu particuliers. Mais euh, après, euh, le, ouais, pour les aides so euh, familiales, c euh, ça couvre pas mal de cas. D'ailleurs, bon, les aides ne sont pas toujours très connues. Donc ce qui fait que les gens ne pensent pas forcément à les demander. Et par rapport à, par exemple, parce que pour les étudiants, les études en France, hum. donc euh, qui financie, comment est c'est gratuit normalement jusqu'à... C'est obligatoire déjà Oui, alors c'est obligatoire à partir de 6 ans, enfin quoi que le gouvernement actuellement pense à dire que ça soit obligatoire à partir de 3 ans. C'est euh, déjà la plupart des enfants C'est l'école les... alors c'est euh, l'instruction c'est l'instruction qui est obligatoire donc, ce qui fait qu'on peut avoir l'autorisation d'étudier euh, euh, enfin, chez soi est... ah. Avec, donc en fait les parents peuvent éduquer directement mais il faut euh, que le il euh, un contrôle régulier euh, de la part des, des autorités. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abandon. A... Euh, donc, effectivement, donc l'école est obligatoire de 6 ans, à, actuellement jusqu'à 16 ans. Euh, et après, ce n'est plus obligatoire. Mais il y a la majorité de la population, des enfants, enfin de la population, euh, continue après euh, dans, dans les études supérieures. Euh. Ok, par rapport aux études supérieures, quelles sont les. L'université est payante, elle est gratuite Alors, euh, l'université est payante. Euh, vu que l'école n'est gratuite que euh, en gros jusqu'au jusqu lycée euh, oui. donc en fait elle est payante mais c'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres pays euh, c'est très très peu cher euh, notamment parce qu'en bon, gros une, une année, enfin en tout cas pour l'inscription oui. euh, ça va être 400 à 800 ou jusqu'à 600 euros de souvenirs euh, suivant le, le niveau de licence ou master euh, mais euh, donc ça reste très très faible par rapport euh, notamment au Royaume-Uni où là, euh, les sommes atteignent au moins 10 000 livres donc ça fait plus de 12 000 euros euh, pour une année. D'accord. Et cette année, j'ai vu qu'il y a plein d'élèves qui ont passé le bac, ils n'ont pas pu rentrer à l'université parce qu'ils n'avaient plus de place. Comment ça se passe alors, euh, donc, euh, alors, normalement, il euh, n'y a pas de... Enfin, la personne qui sort du lycée avec le baccalauréat a le droit d'aller à l'université dans n'importe quelle filière. Donc ça c'est la théorie. Euh, le problème c'est que forcément, il, y a des, euh, bon, il y a de, les bâtiments ne sont pas extensibles, il n'y a pas euh, le nombre de ballets professeurs, il n'y a pas euh, un nombre infini. Donc euh, forcément, il y a des universités dans des, avec des filières très demandées, notamment par exemple la philosophie ou euh, le sport, euh, qui effectivement manquent de gros moyens. Et ce qui fait qu'effectivement, on peut se retrouver... Euh, bon, avec parfois bon, notamment des cours avec des salles qui sont prévues pour 400 hein, ou 700 élèves mais oui en fait 700, plus de 1000 étudiants euh, qui seront de, à l'intérieur donc c'est vrai que bon, ça pose de problème donc les, les universités bon, tendent à euh, mettre en place des, des sélections en, en tout cas pour l'entrée à l'université puisqu'après effectivement il y avait une, une sélection qui s'appliquait plus tard euh, en master où là le nombre de places est très, le plus souvent euh, Très limité. Donc, par exemple, pour moi, le master que j'ai fait à l'université de La Rochelle, c'était une vingtaine de classes pour la deuxième année. Ok. Non, parce que j'ai entendu parler qui. Et, et je ne comprends pas pourquoi ça. Il y a des étudiantes, j'ai vu un reportage sur des étudiants qui se prostituaient parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'université. Mais c'est quoi Payer quoi bah, en fait, c'est pas payé en tant que tel euh, l'université, puisque bon, en fait, comme je disais, effectivement, bon, il y a euh, quelques ah, centaines les... d'euros d'inscription. Ouais. Bon, après, il y a effectivement aussi bon euh, toute la, la partie euh, mutuelle, euh, donc qui est obligatoire également, donc mm. euh, en, toujours en lien avec euh, la Sécu. Enfin là, c'est la, la Sécu complémentaire. Bien. Même si effectivement, il y a, euh, bon, oui, même, même si... les voilà. Mais après, par contre, effectivement, il y a l'alimentation, la, bah, le logement, qui est extrêmement cher en France. Hein, euh, c'est ça ne touche pas que les étudiants, euh, donc les bouquins, la nourriture, forcément, les vêtements. Enfin, Il y a tout le coût à côté de la vie euh, qui fait qu'effectivement, euh, pour pouvoir vivre, euh, il faut euh, au minimum 800 euros. Euh, euh, et, euh, si, et encore, bon, c'est vraiment le minimum du minimum. Euh, donc, et encore, ça c'est pour les, les facs euh, en, on va dire, de province. Et à Paris, c'est tout de suite beaucoup plus, vu que là-bas, le prix du logement est, est prohibitif. Et euh, donc même donc bon après il y a un système de bourse donc, qui permet à énormément d'étudiants de toucher un peu d'argent mais ça ne couvre pas la totalité. Euh, et euh, euh, également euh, bon après il y a toujours des aides qui peuvent être accordées par les universités, mais c'est à la marge. Euh, donc, et puis après, donc, il y a donc quand même euh, pour le logement et que c'est quand même un des gros postes budgétaires, euh, le, les APL peuvent être accordés. Euh, Não, a do que é... Ele está falando que, a gente está falando do financiamento do, dos estudos aqui na França. Primeiro, a escola é obrigatória, né? De, 16, de 6 anos a 16 anos, e tudo é, é pago né? Pra, nessa, nesse per, período de escolaridade. Depois a pessoa passa o vestibular e vem à universidade. A universidade também é pago, né? Você só paga a inscrição, que custa mais ou menos 400 até 800 euros por ano. Mas eu vi uma reportagem onde muitas pessoas, muitos estudantes jovens se prostituíam para pagar os estudos na França e eu não estava entendendo por que isso. Mas finalmente não é o estudo em si, não é a universidade que ele paga, mas tudo que tem do lado, né? É, apartamento, comida, lazer, tudo isso tem que bancar né e por isso que eles precisam de dinheiro mas os estudos são grátis. Mas esse ano lá depois que Macron entrou tem um tem um sistema que está querendo transformar isso porque muitos estudantes passaram no, no vestibular e não tem lugar na universidade. ele não entrar na universidade porque não tem mais lugar para acolher esses estudantes que passaram no vestibular. Porque quando eles estão na universidade, eles o, o a aula se passa dentro do anfiteatro Aí eles colocam 400, 500, 600 pessoas dentro do anfiteatro Porque não tem sala de aula suficiente é, Eu queria saber, em relação seu sistema de assistência, de que existe na França Em aos estrangeiros uhum. que chegam Porque há polêmica para relação a esse acueio. Donc, ils essayent de bloquer aujourd'hui l'entrée. Il a l'extrême droite qui se développe à... justement à cause de ça. Et que... comment ça se passe en France Vraiment, nous regardons français par rapport à ça. Euh, alors, bon, je ne suis pas spécialisé la question, donc je ne vais... Je vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais euh, effectivement, il y a des aides qui sont accordées aux étrangers donc euh, par exemple euh, l'aide médicale d'état qui permet effectivement à tout étranger euh, qui arrive en France de pouvoir bénéficier des soins euh, donc c'est quand même en lien bon, avec l'application bah, des droits de l'homme donc c'est, voilà euh, également il euh, y a, bon, euh, effectivement des aides aussi qui sont accordées lorsque une personne a obtenu l'asile euh, donc, euh, donc ça représente effectivement à la fin des sommes euh, assez importantes hein, euh, euh, ça serait... Euh, on ne peut pas nier, mais euh, à chaque fois bon, c'est la loi euh, qui l'institue. Euh, et euh, donc euh, après c'est un choix effectivement euh, politique. Mais euh, malgré tout, euh, tous les étrangers n'y ont pas le droit. Donc comme je disais, il bon, y a toute une partie des aides, c'est réservé à ceux qui ont obtenu le droit d'asile. Euh, et après, euh, les aides sont souvent conditionnées à une durée de séjour, euh, y compris pour des personnes qui sont euh, qui viennent de, de pays de l'Union Européenne. Donc euh, par exemple si la personne en fait peut toucher les aides uniquement si elle travaille, elle et sa famille. Donc si euh, la personne se retrouve au chômage, elle n'a plus droit euh, à rien. Donc, euh, donc euh, vu qu'en fait dans ce cas il faut au moins avoir, euh, en général c'est 5 ans, pour pouvoir euh, bénéficier de manière euh, inconditionnelle on va dire euh, des aides normales on va dire. Okay. Mais c'est vrai que si quelqu'un, euh, un étranger, euh, vient travailler en France, euh, se retrouve licencié, euh, bah, il n'a plus le droit à rien si ça ne fait pas cinq ans. D'accord. Donc, j'étais en train de dire qu'il en tout qui était -ce fait cette semaine, qu'un des pays les plus accueillants de l'Europe, c'est le Portugal. Et pourtant, ils il n'ont pas le même système d'aide et, et d'accueil mmh. social politique et politique que la France. Ouais. Ouais. qu'est-ce qu'il as dit par rapport au sujet là Você quer dizer que coisa? Ah não Eu não estou falando Pronto, eu vou tentar traduzir tudo isso para vocês Eu não sei o que que vai dar Mas eu vou tentar fazer uma uma edição Que vocês possam entender alguma coisa Com minha tradução e o que é, Antoine explicou para gente Pronto, tchau Antoine Tchau